et le silence et la parole votre dernier livre paru chez rs en 2022 est consacré aux jeunes au volant dans lequel vous menez une enquête sociologique auprès de 150 jeunes conducteurs et conductrices vous avez analysé les conduites à risque chez les jeunes et leur comportement sur la route et avec les autres on note que le permis de conduire a fêté ses 100 ans oui. le 31 décembre 2022. Julien Cueil, vous êtes professeur de philosophie et psychanalyste à Montauban, près de Toulouse. Vous avez publié chez RS « Le symptôme complotiste » en 2020 et en 2022 euh, « Manga » Saga, série, les nouveaux mythes adolescents dont nous allons parler ce soir. Vous vous êtes intéressé à la culture populaire, dite culture pop, englobant les séries, les mangas, les films, les jeux vidéo que consomment massivement les jeunes aujourd'hui. Nous avons euh, souhaité vous réunir tous les deux car vous avez consacré vos études à la jeune génération. Vos deux livres permettent de mieux comprendre les comportements des jeunes au volant et de découvrir leur intérêt culturel afin de mieux les écouter et les accompagner au quotidien. Il nous a paru enthousiasmant de débuter l'année en échangeant autour de la jeunesse. Mes premières questions, ma première question s'adresse à, à tous les deux, pourquoi les jeunes ont-ils besoin de se mettre en danger en dépassant la vitesse autorisée ou, leur, euh, ou en pratiquant euh, les rodéos et également de se faire peur à travers, à travers des, des séries fictionnelles par la présence de zombies, de vampires, de, de combats, de, de fin du monde voilà, mais merci de nous répondre. Merci Anne, je vais commencer alors par la question de la mise en danger de soi, donc d'ailleurs non seulement au volant mais finalement pour une certaine frange de la jeunesse dans d'autres comportements qui peuvent aller, des tentatives de suicide, à la, aux troubles alimentaires, aux scarifications et autres. ce qui touche à peu près donc, un, un cinquième de nos jeunes. Hein à peu près un cinquième de nos jeunes et en pleine détresse, disons, d'après des échanges que j'ai eus avec des chercheurs de l'INSER. Alors je vais me recentrer davantage sur le livre. Je dirais que la, la, la vitesse sur la route pour les jeunes générations n'est pas forcément perçue comme une mise en danger de soi. Il y a souvent un sentiment de dextérité, de... Avoir l'étoffe des héros, hein, qu'on rencontre tellement souvent euh, chez les jeunes générations, qui fait qu'ils ont l'impression d'être au-dessus des lois, euh, ou que les lois ne les concernent pas vraiment. Et puis, évidemment, du côté des garçons, parce que la vitesse sur les routes, elle touche quand même davantage les garçons que les filles. Les rodéos dont vous avez parlé, ça n'arrive pratiquement jamais que ce soit des filles qui les font. Donc, on est aussi dans des formes de rites de virilisation, hein, des manières pour des garçons de s'affirmer, de montrer que sont un peu au-dessus de la mêlée, qui sont au-dessus des autres, qu'ils en ont, entre guillemets, pour utiliser un vieux mot français qui, qui, va, qui dit l'essentiel d'une certaine manière. Donc ce sont des garçons qui sont souvent en compétition les uns les autres, en émulation, tous les cas, et qui veulent montrer que les lois communes, c'est pas pour eux, parce qu'ils ils sont bien meilleurs que ça, ils ont parfaitement évalué, qu'ils peuvent doubler même dans ces conditions apparemment dangereuses pour les autres, mais certainement pas pour eux, parce qu'ils maîtrisent hein. le fameux « je gère, je contrôle, je maîtrise que, » que tant de parents entendent dans la vie quotidienne, mais malheureusement qui se soldent aussi, je, je réponds rapidement pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges, mais vous savez que malheureusement il y a énormément d'accidents qui concernent les jeunes générations justement, il y a une surmortalité, une surmorbidité, beaucoup de jeunes se tuent, mais aussi tuent des autres, ou tuent également, ou blessent, handicapent un certain nombre de leurs copains. C'est le la fameuse sortie de fin de semaine, hein, où, où un, un garçon qui a parfois bien bu, euh, veut montrer aux autres que même s'il a bien bu, il, est il contrôle parfaitement sa voiture, jusqu'au moment où l'accident arrive et où on entre dans, dans la tragédie. Et puis il y a aussi le dernier point, c'est le manque d'expérience dans le rapport à la voiture. Hein, on a affaire à des jeunes qui ont une voiture depuis quelques mois ou quelques années et qui n'ont pas accumulé encore euh, ces sortes d'intuitions qu'on qu qu qu qu possède finalement au fil des ans et donc il y a cette volonté d'expérimenter son rapport au monde qui se termine parfois assez tragiquement mais qu'on rencontre aussi d'ailleurs dans les activités physiques et sportives où on sait qu'il y a une sur dans beaucoup de domaines sur la route ce sera un petit peu la même chose c'est pas forcément la recherche du danger qui provoque l'accident c'est parfois le manque d'expérience avec des voitures qui sont souvent aussi moins bonnes c'est un autre point qu'il faut envisager ce sont des jeunes qui évidemment ont moins les moyens Qu'une personne qui a 30 ou 40 ans pour avoir une bonne voiture régulièrement contrôlée dans les stations-service et autres. Donc, ce sont parfois des jeunes qui n'ont pas des très bonnes voitures, dont les freins ne sont pas très bons, etc., mais qui se pensent malgré tout un peu au-dessus du lot. Donc, il y a une conjugaison de facteurs qui provoque cette suraccidentalité, cette surmorbidité de cette classe d'âge. Quand je poursuis également, bon, c'est vrai que la question du danger, elle est au centre, hein, et manifestement, la question de la mise en danger du risque, elle, elle fait partie des univers fictionnels. Alors, évidemment, c'est moins grave parce que ce sont des fictions, Voilà, ce sont des représentations. Donc, euh, il me semble que ce qui est important dans les tous ces univers imaginaires que représentent les mangas, les sagas, les, les films, les dessins animés ou autres, c'est justement de pouvoir... Euh, se mettre en danger par procuration, puisque c'est par l'intermédiaire d'un récit et ce n'est pas forcément réel. Cela dit, cela dit euh, bon, si vous posez la question, c'est que effectivement, le, le, le problème existe, il y a quand même une résonance. On ne peut pas non plus réduire ces, ces, ces univers imaginaires à un pur et simple divertissement. Manifestement, ça répond quand même à un besoin et à quelque chose qui renvoie à la, à la vie réelle. Alors, il n'y a pas de. Confusion, je veux dire en général. Hein, chez l'immense majorité des jeunes, il me semble, en tout cas, il n'y a pas de confusion entre l'imaginaire et le réel. On n'est pas dans la pathologie mentale, euh, sens traditionnel du terme. Mais il y a des échos, il y a des correspondances, et euh, bah, l'univers fictionnel il sert certainement de balise, de, de repère euh, pour se construire soi-même. Pour des adolescents, bon. Ah, original de dire que la question du danger, elle existe, parce que peut-être elle est, elle est nécessaire, tout simplement, mais ce n'est pas une chose récente non plus. La mise en danger de soi, en tout cas comme possibilité, pas forcément comme passage à l'acte effectif, mais comme possibilité, elle, elle est sans doute nécessaire hein, pour se construire, parce que devenir adulte, c'est quand même… Euh, forcément re, reformer, reformater son identité, se, se remettre en question, en tout cas remettre en question un certain nombre d'identités, de, de caractéristiques qui étaient celles de l'enfant et, et, et qui va falloir remettre en crise. Elles seront mises en crise de toute façon, euh, par la force des choses, on peut dire, et le jeune va contribuer certainement à la mettre en crise lui-même. Bon, Autrefois, on parlait de tuer le père. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, peut-être les choses ont, ont un petit peu changé, euh, à la marge, même s'il y a quand même sans doute des, des constantes anthropologiques, bon. mais il y a bien en tout cas une histoire de violence, de meurtre, au moins figuré, au moins représenté, et c'est très visible dans ces, dans ces, euh, ces œuvres, ces, ces objets culturels que, que chacun peut fréquenter parce qu'ils ne sont pas réservés aux adolescents, tout le monde regarde des, des séries, euh, joue à des jeux vidéo plus ou moins, ou connaît en tout cas des gens qui le font et qui fréquentent des mangas, et c'est vrai que il bah, y, y a une violence. Alors euh, il ne s'agit pas de, de porter un jugement de valeur parce que ça serait ça serait sans doute très très réducteur hein, de dire euh, de dire ça, de dire la, la violence, c'est bien ou c'est mal, c'est pas le problème, en fait. Plus exactement, on est au-delà du bien et du mal, je crois, chez beaucoup de ces jeunes. Et ils ont besoin en tout cas de se poser la question des valeurs, de ce qui est bien et de ce qui est mal, sans a priori, et en, en passant d'abord par l'expérience de la mise en danger, qui est celle des personnages de fiction et qui peut être la leur. Mmh. Merci. La culture pop est, est très répandue et se consomme en masse à travers le monde par les adolescents et les jeunes adultes. De même, le permis de conduire est une étape importante pour tous. La voiture et la culture euh, touchent tous les jeunes, quelle que soit leur origine. Cette absence de clivage social crée une culture commune pour cette génération. Qu'en pensez-vous Alors, cette fois, je laisse, Julien. <rire> D'accord. Bon, alors, la culture commune, voilà, c'est <rire> quelque chose de problématique, me semble-t-il, parce que… Alors, c'est vrai que le clivage social, il n'est il est, euh, pas présent. Euh, en tout cas, apparemment, hein, dans les dans les enquêtes diverses qui existent, on voit bien que cette culture populaire… Elle transcende complètement les déterminismes sociaux. On n'est plus, disons, pour faire simple, hein, euh, enfin, je parle sous le contrôle de, de David, évidemment, on n'est plus tout à fait dans le schéma de Bourdieu des années 60, avec, bon, on peut dire quand même, un certain déterminisme, entre guillemets, ou, ou en tout cas, un clivage assez net entre les, les pratiques culturelles. Et aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus euh, complexe que ça. Donc, on pourrait se dire, finalement, il y a alors, il n'y a pas de clivage social, non, mais euh, au niveau culturel, il n'y a pas d'identité, en tout cas marquée. Euh, alors, Ce qui est plus compliqué, par contre, hein, pour parler de culture commune, c'est qu'on manque, me semble-t-il, on manque, euh, semble hein, manque d'objets qui fassent vraiment l'unanimité, c'est-à-dire que parallèlement à, à cette évolution des, des déterminants sociaux, bon, qui a été relevée par des gens comme Bernard Lahir et d'autres, bon, euh, Parallèlement à ça, il y a une, une surabondance de l'offre, une extraordinaire extension de l'offre culturelle qui fait qu'on ben, a euh, énormément, énormément de choix, tout le monde voit euh, de quoi il s'agit, quand on regarde Netflix ou n'importe quel support, on a énormément de choix. Ce qui fait que, par exemple, dans une classe de terminal de lycée, pour euh, prendre un exemple que je connais bien, ben, si on me demande. Euh, aux élèves, qu'est-ce qu'ils ont regardé ou qu'est-ce qu'ils connaissent comme, comme film ou comme série Il y a des points communs, mais euh, on n'a jamais une seule œuvre que, que tout le monde ait vue, par exemple. Jamais. Euh, on pourrait penser que des, des choses comme Star Wars, qui sont bon, anciennes, qui ont transformé plusieurs générations, bon, qui sont quand même ultra commerciales, pourraient être, faire l'unanimité. Ben non, euh, il y a toujours euh, une partie non négligeable de, de jeunes qui ne l'ont pas vue. Alors, au moment où j'avais fait l'enquête, euh, on pouvait quand même faire fond sur, un, une, on va dire, une dizaine de, de séries, pareil, une dizaine de mangas. Voilà. On peut isoler comme ça un, un petit groupe d'œuvres qui sont évidemment les plus euh, diffusées, parce qu'il y a quand même une histoire de diffusion commerciale et de support euh, matériel, hein, de, de, enfin, de marketing. Derrière, ça, c'est évident, hein, on ne peut pas se le cacher. Euh, on arrive à toucher 80 des, des jeunes, bon, à un moment donné, parce que ça change très vite aussi. C'est ça qui fait problème au niveau de la culture commune, me semble-t-il. Mais euh, bon, la question qui se pose, c'est euh, quel rapport on peut faire entre la dimension commerciale de, des choses et puis la, la valeur que les jeunes y mettent. C'est-à-dire qu'on pourrait se contenter, finalement, si on a une vision purement... Alors, sociologique, pardon, au sens très extérieur du terme, hein, euh, on pourrait se contenter de, de dire, bon, finalement, c'est le box-office qui fixe les, les, les choix des jeunes. Et c'est vrai en un certain sens, parce que, enfin, c'est vrai jusqu'à un certain point. Il y a à la fois une attitude de, de suivisme qui va se, utiliser, disons, les, les supports les plus diffusés, les plus populaire, c'est le terme qu'on emploie, mais au sens de euh, plébiscité par, par beaucoup. Et en même temps, il y a aussi chez les mêmes personnes un désir de distinction qui est complexe, parce que les, la subjectivité, c'est complexe. Donc, on peut avoir des, des individus qui vont dans le même temps voir, par exemple, les blockbusters les plus commerciaux, mais qui ne vont pas lire les mangas les plus lus parce qu'ils estiment que leur choix les pousse vers quelque chose de plus singulier. Et inversement, c'est comme si chacun redistribuait les cartes d'une façon qui peut paraître un peu aléatoire, en tout cas singulière. Et on n'a pas de portrait robot en réalité. Ça peut être très, très variable. Voilà. Et maintenant, le, la vraie question, à mon sens, c'est plutôt qu'est-ce que ces jeunes, ils en font subjectivement C'est-à-dire que même si on a affaire à des objets très commerciaux et on a affaire quand même souvent à ça, ça n'empêche pas qu'ils en font quelque chose. Moi, c'est ça qui m'intéressait en tout cas. Ce n'est pas une analyse, comment dire, des mécanismes économiques ou commerciaux qui conduisent au succès de telle ou telle série, qui peut être d'ailleurs imprévisible parfois. C'est plutôt comment on se réapproprie subjectivement un univers pour l'investir et pour en faire le support d'une construction de soi. <coughs> Alors évidemment, je, je ne peux que, que prolonger le propos de Julien, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où le lien social est infiniment morcelé, il y a d'innombrables jeunesses, il y a d'innombrables mondes finalement à l'intérieur du même monde, c'est ce qui fait d'ailleurs que je me définis comme un anthropologue des mondes contemporains, et je ne parle jamais au singulier, et puis c'est important effectivement de rappeler, comme Julien l'a fait, l'appropriation subjective d'un certain nombre de propositions qui sont sur le marché, le marché culturel ou autre, et que les acteurs vont s'approprier de manière très personnalisée. On est très loin effectivement des schémas de Bourdieu dont il faut rappeler quand même que la sociologie date des années 70, 80 et qu'entre temps le monde a incroyablement changé et donc ce serait vraiment de faire du plaquage que de reprendre Bourdieu pour penser le monde d'aujourd'hui. Alors l'univers du, du rapport à la voiture chez les jeunes générations, il est également extrêmement morcelé. Alors si les classes sociales ne sont plus vraiment opérationnelles d'un point de vue sociologique, il y a quand même des facteurs économiques qui jouent évidemment. Il y a des milieux qui sont beaucoup plus pauvres que d'autres, d'autres qui sont plus riches, voilà. Les classes moyennes sont plus faciles d'ailleurs à repérer en la matière et donc nous allons avoir affaire à des jeunes qui n'auront pas forcément les mêmes moyens économiques hein, pour pour s'acheter une voiture, par exemple. Donc, les plus pauvres risquent fort de rouler avec des voitures pas très sécurisées, des voitures, et puis des, des, des voitures un peu bas de gamme et des voitures aussi qu'ils n'auront pas choisies directement. On leur aura proposé un oncle, une tante, un grand-père leur a dit bah, « Écoute, dans, ma, dans mon garage, il y a une voiture qui dort depuis 10 ans, on va la prendre, etc. » Alors que dans un milieu un peu plus privilégié, on va davantage, et puis avec des parents qui vont être très attentifs, on va davantage avoir des jeunes qui vont avoir une voiture plus, plus sécurisante, de, avec plus de, de confort, plus de commodité, etc. Etc. Je pense cependant que le permis de conduire reste vraiment un marqueur social, Je... J'ai l'impression parfois que c'est l'un des derniers rites de passage entre guillemets qui reste dans nos sociétés, là où maintenant le bac est donné quasiment à tout le monde, évidemment il a perdu cet impact qu'il pouvait avoir il y a encore quelques dizaines d'années. La première relation sexuelle, le, la, même la majorité à 18 ans, etc. Tout ça, ça a beaucoup moins d'incidence que ça a pu en avoir autrefois. Mais ce qui m'a frappé dans l'enquête, c'est en effet que le, le permis de conduire est vraiment un moment... Très très fort, qui est quasiment systématiquement fêté. Hein, la plupart de nos jeunes disent qu'ils ont fait, après avoir, le, après avoir obtenu leur permis, ils ont fait la tournée de, leur, de leurs copains, de leurs parents, de leurs grands-parents, enfin de la, la famille qui était dans, dans les parages. Et puis à chaque fois avec un enthousiasme, un bonheur, etc. Et effectivement, quand on est un ado, euh, le, le permis de conduire est vraiment ce qui marque euh, finalement l'autonomisation. La, c'est-à-dire, ils vont désormais pouvoir conduire, ils vont pouvoir avoir une voiture, et ils vont pouvoir se déplacer au loin, sans avoir de compte à rendre à leurs parents, sans avoir de compte à rendre non plus à leurs amis, qui autrefois, leurs copains ou leurs copines, qui parfois devaient venir les chercher, les ramener, etc. Bon, C'est vraiment un moment où le jeune peut avoir le sentiment de voler de ses propres ailes. Et puis, il y a quand même le fait que le permis de conduire est assez coûteux pour un certain nombre d'entre eux. Donc, l'avoir... Enfin c'est vraiment un soulagement formidable. Donc il y a ce soulagement, il y a cette autonomisation, il y a le, un peu comme un brevet de citoyenneté aussi d'ailleurs, on a l'impression que dans, dans nos sociétés ne pas avoir de permis, c'est être un peu en dehors quand, c'est ne pas satisfaire aux exigences communes, même si on y reviendra sans doute le rapport à la voiture est en effet un petit peu partagé, je dirais simplement un peu parce qu'il euh, ne faut pas penser que toutes les, toutes les fractions de la jeunesse d'aujourd'hui sont mobilisées sur un plan écologique et attentifs à la manière de conduire leur voiture ou autre, à mon avis ce serait totalement fou. Euh, il y a quand même un énorme engouement pour la voiture même si elle est coûteuse au plan, au plan écologique euh, bon. mais ceci dit, il y en a un certain nombre qui sont très intéressants, qui refusent la voiture. Mais on n'en a pas rencontré beaucoup sur les 150, ce sont surtout d'ailleurs des parisiens, mais on comprend effectivement à Toulouse ou à Strasbourg ou à Montauban, c'est quand même plus commode éventuellement d'avoir une voiture, encore que ça impose moins en tous les cas dans des, des grandes villes comme Toulouse ou Strasbourg par exemple. On a vu qu'à Pau par exemple, puisqu'il y avait Jocelyn Lachance qui accompagnait la qui accompagnent notre enquête, bon, pour les jeunes de peau c'est un peu moins important quand même. Bon, pour les parisiens en tous les cas, on comprend que la voiture soit un encombrement absolu, ça coûte cher, il y a des embouteillages partout, on ne sait plus où se garer, il y a des, des plans de circulation euh, qui sont quand même extrêmement compliqués, donc on a rencontré quand même un certain nombre de jeunes parisiens ou de la banlieue proche de Paris qui disaient non la voiture c'est un attrape-nigo, ça, ça ne sert à rien, c'est beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Voilà. Bon, du coup, des parisiens ou dans les grandes villes ça paraît assez logique d'avoir un peu d'avoir une petite critique envers la voiture et il y on a d'autres qui sont plus rares mais qui trouvent que c'est comment dire que c'est un piège économique euh, je, je cite dans, dans mon texte un jeune qui dit ça coûte cher en assurance faut sans arrêt mettre de l'essence dedans si jamais on a un accident c'est terrible parce que ça nous coûte extrêmement cher quand on a une panne et les chiffres sont astronomiques, c'est parfois plusieurs centaines d'euros pour réparer sa voiture, et dans le budget d'un jeune, c'est vraiment très très lourd, surtout quand les parents ne peuvent pas assurer. Donc voilà, on a, aussi dans la... on a aussi ces disparités que Julien pointait dans le rapport au manga ou à la culture populaire, on a ces disparités dans le rapport à la voiture, avec quand même que du côté des mangas sans doute hein, le, le, cet aspect commun que c'est vraiment important d'avoir euh, son permis de conduire comme une sorte de brevet de citoyenneté d'entrer dans la vie de, de devenir enfin un adulte entre guillemets et d'ailleurs cette idée de devenir un adulte elle est formulée par plusieurs de nos jeunes à interviewer hein, qui disaient je, je me suis en senti pour la première fois vraiment devenu un homme un adulte etc tu te sens un adulte quand tu as ton permis de conduire ça revient de façon lancinante alors que par exemple le bac ne remplit absolument pas cette fonction-là, ni même la, la première relation sexuelle, ni même, le, ni même le, la majorité à 18 ans, ou le fait du, de, de la, du premier vote, etc. D'accord, merci. <rire> le numérique a envahi nos vies ces dernières années, le temps consacré aux écrans a considérablement augmenté, quelles sont les conséquences pour vous dans la vie des jeunes aujourd'hui Voilà, là je commence alors. Euh, ben la conséquence c'est d'abord la disparition de la culture générale hein, que, que Julien d'ailleurs avait analysé dans son premier livre sur le complotisme il est évident que des jeunes qui sont en permanence soit sur Wikipédia pour répondre aux exposés qu'on leur demande ou qui sont, euh, euh, comme là je, quand je, je suis sorti du train tout à l'heure puisque j'étais à Saverne, tous les passagers que je voyais c'était surtout des jeunes, étaient tous braqués devant leur portable tous il n'y avait pas un seul qui lisait. Et manifestement, ils étaient en train de regarder des choses qui ne sont pas forcément de, de, haute, de haute culture. Donc, pour moi, ce serait l'une des incidences majeures. La perte d'une culture générale qui permet de relativiser les événements, de les poser à l'aune de l'histoire, de, de la complexité du monde d'aujourd'hui, ça amène chez nos jeunes des réponses simples, simplistes, manichéennes, ça les amène à croire n'importe quoi. Pour certains, sans doute, vous leur dites que des extraterrestres sont atterris pas très loin, ils vont être convaincus pendant un moment, en tous les cas, que c'est peut-être vrai, après tout. Bon, voilà. Et puis, euh, le, ça, ça, ce que je dis ne vaut pas seulement pour, j'imagine, enfin, dans, dans les collèges ou, des, ou les lycées, il y a davantage de, de règles pour empêcher que les portables pénètrent les murs, mais à l'université, c'est assez terrifiant. Quand on se balade aujourd'hui dans les couloirs, vous, ne, vous avez systématiquement des centaines de jeunes qui sont derrière leur portable. Il y a une disparition du visage, disparition de l'attention, de l'attention à l'autre. En plein de travaux, d'ailleurs, ont montré l'extrême difficulté des jeunes générations pour maintenir une attention de plus de quelques minutes à un prof qui leur fait court ou pour la lecture d'un livre ou autre. Ils sont tellement habitués aux SMS. Je parle de manière générale, hein, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus... faut, faut introduire des nuances. Quand, quand on parle comme ça, on va vraiment à coup de serpe d'une certaine manière. Mais non, évidemment, à l'université, on a aussi des étudiants qui lisent énormément, qui sont, qui sont parfois des doctorants extrêmement forts sur leur sujet, qui sont à l'affût de tout. Mais disons que la, la, la grosse moyenne est vraiment quand même... dans dans l'oubli de, de, de ce qui faisait pour moi la valeur de l'université il y a encore une trentaine, une quarantaine d'années, cette passion pour tous les sujets, débattre de tout, et, et débattre en écoutant les autres, en, en ayant une bonne culture générale, en lisant les livres qui sont consacrés aux sujets qu'on qu souhaite aborder, etc. Voilà. Et puis l'une des conséquences, évidemment, j'en ai parlé il y a quelques jours, dans le monde, c'est la disparition de la conversation. Parce que là, c'est déjà difficile pour les adultes, on a du mal adultes, entre guillemets, on a parfois du mal à soutenir des conversations avec des gens de notre génération, parce qu'il y en a qui sont vraiment obsédés par leur portable et qui le tirent sans arrêt de leur poche pour regarder s'ils ont un message, ou qui vous laissent en plan quand, le, quand, la, quand, leur, quand leur téléphone a, a vibré, mais par contre, chez les jeunes générations, c'est bien pire, parce que là, ils parlent avec le téléphone devant eux. Et voilà, Juste, je termine sur cette image que je vois souvent, je vis souvent en Lorraine dans, dans un petit village quand vous, vous allez marcher moi je vais marcher avec ma compagne on passe, il est 14h par exemple il y a 4-5 jeunes sur le, qui sont sur, le, la, sur la place du village derrière leur portable vous revenez 3 heures après, ils n'ont pas bougé c'est-à-dire ils sont dans cet univers de l'immobilité, de la désincarnation du rapport au monde et ils, ont télé, ils se sont téléchargés des tonnes de trucs là où leurs parents, il y a 20 ans, allaient courir les champignons, les, les bois allaient se baigner dans les rivières, les lacs avoisinants ouais, j'ai un peu critique, mais bon, Julien introduira peut-être davantage de nuances il faut le faire évidemment pour ne pas, pour ne pas être trop simpliste non plus dans nos analyses enfin en tous les cas dans mon analyse D'accord, mais David, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot sur justement euh, euh, le, le téléphone au volant Ah, vous... le téléphone au volant. Ah oui, ça effectivement, dans, dans l'enquête, vous avez raison de le rappeler, c'est frappant parce qu'il y a une grosse, très grosse majorité de jeunes qui disent « je sais que c'est dangereux, mais c'est plus fort que moi ». Hein, je, je vais répondre quand même, je sais que je pourrais attendre etc. donc on est dans cette ambivalence le fameux je sais bien mais quand même hein, qui fait que malheureusement là beaucoup d'accidents ont lieu dans ces moments où il n'y a plus d'attention du tout sur la route ils ont l'impression de contrôler mais parfois quelques secondes d'inattention fait qu'un cycliste qui passait par là ou un animal ou une voiture qui, voilà, et là l'accident arrive mais ils le savent que c'est dangereux mais ils ont énormément de mal à, à, à s'arrêter. évidemment, ils n'ont pas le monopole de ça, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui, mmh. qui continuent, mais, mais à mon avis, ils moins, moins quand même, parce que quand on est un conducteur plus expérimenté, on sait que le danger peut arriver absolument à tout moment, qu'on n'est jamais seul sur la route, que conduire, c'est être en interaction avec d'autres qui peuvent faire des conneries eux-mêmes, qui peuvent griller un stop, un gamin peut faire un écart, etc. Donc, on est plus attentif. Mais quand on n'a pas l'expérience, on peut avoir l'impression que ne pas regarder la route pendant quelques secondes pour répondre, ce n'est pas très dangereux. Mais c'est extrêmement dangereux, évidemment. Oui, alors pour faire écho à ce que dit David, bon, je, je partage évidemment le, le jugement global sur le, sur le rapport au numérique, ce que vient de dire David de Breton. Euh, qui demanderait évidemment à être développé parce que là on manque de temps. J'ai vu qu'il y avait des, des réactions sur le sur le chat, mais euh, on, on peut pas euh, résoudre le problème euh, en quelques minutes. Hein. Bon, il faut il faut un travail quand même. Euh, C'est ce que le, bon, le travail de David Le Breton en particulier, hein, euh, qui permet de le, de le faire de façon extrêmement complexe et, et subtile. Bon, moi, ce que je peux dire en quelques mots, euh, bon, au-delà du numérique euh, de, de façon générale, plus euh, par rapport au aux fictions, donc à la, à la façon dont les jeunes ont accès à ces fictions, effectivement à travers des supports souvent numériques. Bon, ce qui est manifeste, c'est qu'il y a un choix, comme on disait tout à l'heure, qui est, qui est démultiplié. Il y a un rapport au corps qui est effectivement transformé. Bon, moi, ce que j'appelle perfusion fictionnelle, c'est le fait qu'on est sous assistance respiratoire permanente, en fait. On l'a vu pendant les confinements parce que. Bon, si on n'avait pas eu, honnêtement, les vidéos, euh, on, on se serait sans doute plus ennuyé. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, je ne sais pas. Mais ça joue un rôle très important et ça joue un rôle, même en dehors, bien sûr, des confinements, hein, de, de support, de soutien subjectif, en particulier pour les jeunes, mais pas seulement, bien sûr. Alors ça, c'est, on va dire, démultiplié probablement de façon quantitative et peut-être… Euh, transformé qualitativement aussi par les, les nouveaux supports. Mais, et je voudrais insister bon, sur le mais pour faire un peu le, le contrepoint, c'est malgré ça, malgré tous ces changements qui sont indéniables hein, et, et qu'on pourrait analyser à perte de vue, malgré ça, on reste des primitifs. Et quelque part, c'est ce qui me paraît important, c'est que, bon, il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur le numérique chez les, chez les adolescents, mais il euh, n'y a pas beaucoup, me semble-t-il, d'études euh, anthropologiques au sens où on pourrait faire le rapprochement entre nos sociétés ultra-modernes, hyper -modernes, -modernes, et des sociétés ben, beaucoup plus anciennes, des sociétés qu'on juge archaïques euh, ou primitives, peut-être euh, sans doute à tort, en tout cas des sociétés très, très riches qui sont décrites par les anthropologues et finalement, euh, mutatis mutandis si j'ose dire on, on a des processus quand même euh... alors moi j'ai employé un gros mot hein, dans mon livre c'est le mot initiatique alors aujourd'hui bon euh, employer le mot initiatique dans un livre c'est quand même prendre des risques là aussi hein, parce qu'on ne va pas faire du polo coello mais euh, je veux dire c'est une préoccupation c'est-à-dire que les jeunes il faut bien qu'ils se construisent donc euh manière ou d'une autre, à un moment, il y a, il y a quand même euh, cette perspective qui est euh, changer d'identité, se, se rapprocher d'un groupe de pères, mais aussi se, se modifier, se transformer soi-même par la violence aussi, parce que ça ne peut pas se faire fort. Enfin, sans aucune violence, ça me paraît difficile, sans aucun conflit. En tout cas, avec une certaine, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, un certain danger, un passage par la, par la limite. Hein. La limite, ça peut être parfois très, très dur. C'est la limite tout simplement de, de la mort. Hein. En psychanalyse, on s'intéresse un peu à ce genre de choses. Euh, bon, Moi, Il me semble que dans les récits qu'on propose aujourd'hui aux jeunes et que les jeunes, auxquels les jeunes adhèrent, hein, dans lesquels ils se projettent, il y a quand même très souvent une dimension initiatique. Alors qu'on peut euh, soit, soit on peut la, la mettre en continuité finalement avec euh, les mythes d'autrefois, soit on peut voir une rupture. Tout dépend comment on analyse les choses. Alors, les deux sont, à mon avis, pas satisfaisants, parce que si on veut faire par exemple du du, du Jung ou du, du comment dire, de l'anthropologie, que je qualifierais un peu de je ne sais pas comment dire, il y a un, un auteur. Euh, qui s'appelle Joseph Campbell, qui a essayé de faire ça à partir des scénarios euh, classiques, des, des mythes euh, traditionnels, et en essayant de, leur, de les renouveler un petit peu. Et ça a donné naissance à des scénarios hollywoodiens très fameux. Bon, par exemple, les films de Georges Lucas et beaucoup d'autres se sont inspirés de ce, ces livres de Joseph Campbell. En gros, c'est ce que les, les narratologues appelaient le schéma actantiel, avec bon, le protagoniste, les adjuvants, c'est-à-dire les auxiliaires, les opposants, c'est-à-dire les ennemis. Bon, les obstacles, on voit que c'est vrai que souvent, ça marche. En même temps, si on se, on se contente de dire ça, ça me semble un peu réducteur parce que bon, on peut pas non plus réduire toutes les mythologies de l'humanité à un seul schéma. Hein. Ce n'est pas, pas sérieux, en fait. C'est pour ça que les mythologues aujourd'hui, enfin les gens qui essaient de travailler sur le mythe, euh, ils font forcément de la mythologie euh, Locale, hein, ou alors la mythologie comparée, mais de façon très très rigoureuse et très restreinte. La mythologie générale, bon, aujourd'hui, ça paraît quand même vraiment une gageure pour les, pour les philosophes. Quoi. Donc, ça, c'est délicat. En même temps, si on se contente de faire uniquement des analyses de mythes ponctuels, ben, on n'a pas de vision d'ensemble. Alors, c'est peut-être une, une ligne de crête étroite, mais. Euh, en tout cas, dans, dans les récits, dans la façon dont les jeunes s'approprient les récits, il y a quand même une sorte de trame initiatique qu'on ne peut probablement pas réduire à un schéma ni à une structure, mais qui correspond chez eux à, à une nécessité, à un passage. Voilà, c'est. Euh, on retombe toujours sur la notion de rite de passage, évidemment, euh, qui est chère à David Le Breton, hein, euh, avec l'idée qu'on n'a probablement plus des rites de passage traditionnels, ça a été bien relevé mais on a de nouveaux rites de passage c'est-à-dire que la nature est au du vide c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de, de, de rituels collectifs institués que la société propose ou impose de façon euh, extrêmement verticale et donc ben les jeunes il faut bien qu'ils se débrouillent pour trouver des rites de passage parce que c'est difficile de, de faire autrement donc, ils vont se les bricoler, ils vont se les bricoler à partir de ce qu'ils trouvent et ils vont aller chercher notamment dans les récits des, des modèles, des, des trames euh, qui vont leur permettre de, de s'inscrire dans un processus de construction de soi. Voilà. Je m'arrête parce que je vois que leur... D'accord, merci. Mais je, je vais vous poser une dernière question après... On... Nous vous donnerons la parole. Mais nous, nous avons la chance ce soir d'être entourés d'un sociologue et d'un philosophe psychanalyste qui travaille avec les ados et les jeunes adultes pour, pour vous poser cette question face à un avenir incertain et menaçant pour la jeune génération dû à la catastrophe climatique, à la guerre, à la présence de virus euh, comment donner espoir et confiance en l'avenir aux jeunes bon, Je commence alors Oui, vas-y, je vais. Oui. Ce n'est pas, pas le plus, <rire> la question la plus facile. Hein. Non. <rire> bon, c'est évidemment en tout cas celle que tout le monde se pose et que je crois qu'il faut se poser. Euh, alors. Le, la dimension post-apocalyptique, comme on dit, ou apocalyptique tout court, elle est extrêmement présente dans les œuvres de fiction. Il suffit de regarder n'importe quelle fiction pour s'en rendre compte. Il euh, n'y a pas que ça, il hein, y a aussi des bon, mangas comiques, il y a des choses de divertissement. Mais enfin, En tout cas, dans les, si on prend par exemple les mangas les plus lus et les plus appréciés des adolescents, qu'on appelle donc, les shonen, qui sont des, en fait normalement des, des fictions plutôt pour garçons d'ailleurs, mais que les filles lisent aussi. C'est intéressant. Euh, ben, on voit quand même une dimension extrêmement sombre, extrêmement noire. Ça, on ne l'a pas inventé. Hein. C'est des fictions qui, le, qui sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'on on, on a cette tonalité bon, Même si on regarde Harry Potter finalement... Euh, le Seigneur des Anneaux qui est plus ancien, bon, ce genre de, de, de fiction qui sert de repère hein, aujourd'hui encore, hein, bah, bah, qui ont servi à plusieurs générations. Bon, on voit bien qu'il y a le, cette emprise des ténèbres, ce côté euh, très cruel aussi, parce que souvent, dans les mangas, il y a, on parlait de, de violence en termes de combat, hein, mais euh, moi, il me semble qu'il y a une violence beaucoup plus inquiétante finalement. Ce n'est pas tellement la violence extérieure, parce qu'il y a le débat Maintenant ancien, qui consiste à dire oui, mais est-ce que euh, les vidéos vont rendre des jeunes violents Bon, alors, qui seront à bien traiter tout ça Il a bien, il, il a bien répondu. C'est plus compliqué que ça. Mais par contre, la vraie violence, elle est intérieure. Et ça, c'est beaucoup plus redoutable, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est pas tellement les combats. Voilà, de voir des gens se faire couper la tête, c'est vrai que. On en voit beaucoup, mais les jeunes, ils sont assez blasés par rapport à ça. Bon, ils disent que c'est assez banal, on a bien compris que c'était des codes. Ça les traumatise pas plus que ça. Mais par contre, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a des personnages qui sont extrêmement, extrêmement déstructurés. Alors, si on faisait de la psychanalyse, on pourrait dire qu'ils ont quand même… Bon, ils sont un petit peu perturbés, ces personnages. On voit qu'il y a une dimension psychologique qui est apparue et qui est presque devenu un argument de vente. Parce qu'aujourd'hui, finalement, si on voulait faire une fiction comme dans les années 60 ou 70, avec bon, un héros qui tue des Indiens, euh, peut-être ça ne suffirait pas, finalement, pour satisfaire les publics d'aujourd'hui. Il faut des choses un peu plus complexes. Les jeunes, ils le disent, c'est-à-dire quand on leur donne la parole, ce qu'on ne fait pas souvent, ils disent, euh, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui tourne autour de l'esprit, c'est la formule qu'un d'entre eux avait, bon, j'ai retenu parce qu'elle est, elle est révélatrice. Alors, ce ne pas des formules qui sont très exactes, qui sont très précises sur le plan scientifique, mais ça indique bien quelque chose. Ce qui les intéresse, et ça, ils, ils en ont conscience, ils le verbalisent, c'est des choses euh, voilà, autour des problèmes psychiques. C'est peut-être pas un hasard non plus, si dans les classes de lycée, on a, euh, la proportion est difficile à à définir de façon constante, évidemment, c'est variable, mais quand même une proportion considérable de jeunes qui veulent faire des études de psychologie. C'est très courant et il me semble que ça dit quelque chose aussi de, leur, de leurs besoins. Donc, ben, il y a manifestement euh, une situation aujourd'hui qui est difficile. Je crois qu'il ne faut pas le nier, et il ne faut pas non plus euh, essayer de, de tomber dans le déni en disant que tout va bien, parce que tout va pas bien du tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est complètement désespéré. Il me semble que précisément, se construire soi-même, et ça vaut peut-être aussi pour pas mal d'adultes finalement, parce qu'à euh, partir de quand l'adolescence se termine, ça reste incertain. Mais Pour beaucoup de gens, on a besoin certainement d'une confrontation au réel, comme disait Lacan, le réel au sens de ce qui est difficile à, à se représenter ce qui fait violence, justement. c'est ce passage-là qui permet d'arriver à autre chose. C'est un petit peu le coup de pied au fond de la piscine, si on peut dire. La phrase qui revient très souvent, qui pourrait résumer, en fait, il me semble, un grand nombre de fictions, ce que les jeunes en retirent, c'est la phrase de Nietzsche. « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » C'est une phrase philosophique, mais que Pratiquement tous les jeunes connaissent parce qu'elle a été complètement vulgarisée dans la culture populaire à travers le rap, à travers bon, toutes sortes de reprises. Ils ne savent pas que c'est Nietzsche qui l'a inventé, mais ils connaissent sa phrase et ça fait sens pour eux. Alors, je m'arrête là. Oui, je, je dirais que le, le désarroi, il est général, évidemment. Il ne touche pas seulement les jeunes générations, et sans doute même que les jeunes générations sont moins, euh, moins affectées qu'on ne l'imagine à, à cet égard. Euh, je crois qu'il faut rappeler que le monde est toujours devant nous. Il n'est pas seulement derrière nous. Le monde est devant nous. Il est aussi ce que nous allons en faire. Donc il y a dans la jeunesse aussi cette pluralité dont on a parlé à plusieurs reprises, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont lucides et qui sont dans la qui sont dans un combat à mon avis ils sont très très minoritaires mais c'est souvent eux qu'on généralise euh, en disant les jeunes générations d'aujourd'hui sont très versées dans l'écologie etc à mon avis c'est cet immense recours au portable serait d'ailleurs une objection euh, matérielle quoi, parce que le, le portable le numérique est l'une des plus grandes sources de pollution et de, et de réchauffement de la planète aujourd'hui donc il y en a une part qui est quand même engagé il y en a une autre qui manifestement s'en fiche complètement voilà on est dans un dans un monde qu'on a du mal à comprendre mais pas seulement les jeunes générations c'est pour pour tout le monde euh... C'est très difficile de répondre à votre question. Moi, j'ai souvent, j'ai beaucoup travaillé sur les conduites à risque, donc on pourrait dire euh, que là, on, a, on est du côté d'un versant sombre, douloureux, euh, tragique, même de, de nos sociétés contemporaines occidentales, mais je n'ai jamais analysé les conduites à risque comme des, euh, sous une forme tragique. Voilà. Pour moi, ce sont des manières, pour un certain nombre de jeunes, qui, qui, qui grandissent dans un contexte qui leur est défavorable, c'est une manière pour eux de se construire en utilisant des grandes instances anthropologiques comme la douleur, la privation... comme dans dans l'anorexie par exemple, la douleur, la mise en danger de soi, etc., ce sont des manières de se construire, sans doute dans une société qui a perdu aussi tous les consensus qui existaient autrefois. Dans cette absence de rites de passage de nos sociétés contemporaines, ce qui émerge, c'est ce que j'appelle des rites intimes de passage, des rites personnels de passage où on est tout seul où on s'affronte au monde, on joue avec la mort, on demande à la mort finalement à travers la mise à l'épreuve de soi, on demande à la mort une réponse euh, sur le sens de sa vie, que le lien social a été jusqu'à présent absolument impuissant à leur donner. Donc ils se frayent le, leur propre chemin dans un, dans un univers qu'on pourrait appeler initiative comme l'a nommé tout à l'heure Julien, moi c'est un terme qui m'est que j'utilise régulièrement, qui est d'ailleurs plus juste, sans doute, que l'idée d'un rite individuel de passage, parce qu'il ça, ça, y a moins d'ambiguïté. Bien entendu, quand je parle de rite intime de passage, je théorise pourquoi je parle de rituel alors que le jeune est tout seul. Mais le problème, c'est que des, des millions de jeunes à travers le monde qui tentent de se donner la mort, par exemple, tiennent exactement les mêmes propos... Aux quatre coins de l'univers des garçons ou des filles qui se scarifient aux quatre coins de l'univers vont tenir exactement les mêmes propos donc à la fois on est dans une dimension commune et puis le jeune qui se scarifie par exemple a l'impression qu'il est seul au monde avec sa détresse donc il faut essayer l'idée d'un rite intime de passage c'est cette manière de conjuguer finalement ce qui paraît paradoxal c'est à dire le singulier et le, et le collectif voilà, mais en même temps, on peut dire qu'il y a quelque chose qui peut être initiatique dans ces, dans ces turbulences, dans, cette, dans ce corps à corps avec l'adversité du monde. Il y a un certain nombre de jeunes, d'ailleurs de, de, pour moi, l'immense majorité de nos jeunes trouvent une issue favorable. Voilà. Euh, C'est-à-dire sortent de ces conduites à risque. Et j'ai tendance à penser que ce sont des jeunes qui seront beaucoup plus sensibles aux autres, qui sauront qui seront mieux élever leurs enfants également parce qu'ils ont une expérience de la souffrance. Et j'ai souvent entendu, d'ailleurs, malheureusement bien longtemps que je travaille sur tous ces sujets-là, mais j'ai souvent entendu, des, par exemple, des travailleurs sociaux ou des psychologues ou des, des médecins ou des sociologues parfois qui me disaient, je, je, veux, je veux faire en sorte que d'autres ne, ne, ne vivent pas ce que moi j'ai été obligé de vivre. Voilà. Donc chez beaucoup de nos jeunes, il y a cette volonté aussi de prévenir, d'anticiper, de, de, de, de rendre le monde plus fra... plus plus hospitalier disons plutôt que fraternel, en tous les cas plus hospitalier, mais c'est un monde sans doute qui, qui exigera de nous de puiser dans nos ressources intérieures, de retrouver des formes de solidarité qui ont disparu dans l'hyper-individualisation de nos sociétés contemporaines. C'est pour ça que c'est un défi qui n'est pas seulement pour la jeunesse, mais à mon avis pour tout le monde, pour toutes les classes d'âge. Mais le monde, est, le monde est toujours devant nous, c'est quand même la phrase qu'il faut inlassablement répéter. On n'est voilà. pas perdu. Ouais. <rire> Très bien, merci. Je vous invite à poser des questions à, à Julien Cueil et David Le Breton. Profitez-en. Ouais, il y a eu beaucoup de questions par chat également. mais ah. Je, Julien, est-ce que vous avez relevé une, une question à, ouais. à laquelle vous voulez répondre non, alors, j'ai pas pu tout lire, mais je, oui. je vois un petit peu. Alors, il y a plusieurs euh, questions qui me sont adressées. Pour ça, je me permets. Sur voilà, les mangas, bon, permettez -vous voilà, bon, sur les mangas, alors, je sais que ça, ça génère des frustrations, mais on a, en fait, on n'a pas commencé à parler des mangas. Donc, euh, quand me disent, mais vous n'avez pas parlé de ci, de ça », bon, en fait, euh, les mangas, euh, qu'on soit même d'accord, c'est un genre. Donc, euh, c'est un peu comme si on disait le roman ou… Bon, ça recouvre des, une diversité incroyable, donc euh, on ne peut pas réduire le manga à un seul schéma, encore une fois, ou à, à une seule valeur. Où, bon, les Japonais, ils ont des mangas pour à peu près tous les sujets les plus improbables, donc c'est vraiment une, une culture. Bon, le, le, la France est bien sûr, la, apparemment, le deuxième pays le plus, euh, le plus concerné, mais euh, voilà, on ne peut pas en parler de façon simple. Donc là, on n'aura pas le temps de faire un un travail spécifique sur les mangas. D'ailleurs, ce n'était pas non plus mon propos, puisque je ne suis pas non plus spécialiste des mangas, mais c'est en tant qu'un élément de la culture populaire, euh, dont il faut parler également au pluriel, bien entendu, et des, de ces cultures, là aussi, euh, adolescentes, pour essayer de voir ce qui peut être à la limite, asymptotiquement, fait, bah, montre une, une sorte de, de cheminement Comment oui, alors moi, je, je, je, je rappellerai, quelqu'un me reproche de, comme si j'avais rencontré tout seul 150 personnes. C'est important que je rappelle qu'il s'agit d'un livre collectif que j'ai coordonné. J'ai été le responsable, entre guillemets, de, de l'enquête qui a été financée par la fondation Vinci Autoroute, non pas l'entreprise mais la Fondation qui a une, une visée de, de, de, de prévention, d'information, de, etc., etc. Et donc il s'agissait pour nous de travailler en équipe avec notamment Jocelyn Lachance et donc nous avons tous ensemble avec Maxime Coulombe également, nous avons rencontré 150 jeunes que nous, avait, que nous avons interviewés de façon très méthodique avec les outils que nous donne la sociologie. C'est donc une étude qualitative et ensuite on s'est répartis les analyses euh, tous les, les, les quatre en prenant les aspects qui nous intéressaient de, davantage donc pour moi c'est un travail en équipe même si j'en ai été le, le responsable entre guillemets et, et je dirais aussi comme Julien que dans un débat comme nous avons ce soir on est forcément dans un chantier mais un chantier pour le meilleur c'est à dire que nous n'aurons absolument jamais réponse à tout, là par exemple dans le débat sur le rapport à la, à la, à la voiture, on n'a pas évoqué les, les différences garçons-filles on n'a pas évoqué la différence ville campagne. Pourquoi pourquoi choisir l'autoroute ou pourquoi choisir les routes qui, qui vont per, qui vont qui vont durer beaucoup plus longtemps dans la conduite. Il enfin, y a mille, le rapport au numérique, le rapport à la musique dans la voiture, etc. Il y a plein de choses évidemment que nous n'avons absolument pas le temps d'aborder. Mais c'est bien de garder des questions. Oui Anne. Voilà. On a des questions qui ah, arrivent. Je voudrais savoir, euh, la fameuse phrase de Nietzsche, qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur Cueil Comment il l'interprète, cette phrase, à travers les mangas, la lecture des mangas ben Aussi en deux mots, parce qu'il est tard, mais… Oui, Monsieur Cueil, vous pouvez bon. peut-être rappeler la phrase, parce qu'elle est très belle. Oui, pardon, phrase. Oui, c'est une phrase alors célèbre, hein, qui dit « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Bon. Voilà. Bon, évidemment, la phrase elle est un peu énigmatique aussi, c'est ce qui fait son charme, hein, certainement. Et l'intérêt, me semble-t-il, ce n'est pas tellement ce que Nietzsche a voulu dire, ce n'est pas le propos, mais c'est euh, comment un, un adolescent d'aujourd'hui, de 17 ans, euh, par exemple, voilà, sinon, se l'approprie. Voilà, Alors, bon, euh, comprenez qu'il y aura sûrement autant de réponses que de, que de personnes, mais si elle est aussi reprise, cette phrase, ça, ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire que le rapport à la mort, il existe, il existe peut-être de façon encore plus violente aujourd'hui, je dirais, avec pas seulement les épidémies, mais bon, les, les risques climatiques et les, les, les diverses crises de toutes sortes qui laissent planer une espèce de, alors ce que les psychanalystes appellent pulsion de mort, vous savez, bon, c'est un peu dans l'air, alors quand on voit les, les fictions qui sont consacrées à la, le monde d'après, bon, après, la, après la, la bombe, après je ne sais quoi l'effondrement, bah, évidemment, on est, on est là-dedans. Mais euh, l'idée, c'est qu'on peut ressortir quand même de l'autre côté. Euh, des, des, des fictions comme The Hundred, c'est une série euh, à laquelle les, euh, un groupe de jeunes, d'ados, justement, hein, euh, une série qui avait beaucoup de succès, se retrouve euh, eh bien, pour euh, essayer de réhabiter euh, une planète hostile. Bon, ça, ça, ça dit sûrement quelque chose de de l'ambiance générale, je trouve. Et je ne sais pas ce qu'en pense David, peut-être qu'il va en dire quelque chose. Oui, non, je, je suis d'accord avec Julien. Moi, c'est une phrase que je connais depuis longtemps et qui m'a accompagné parce que je la trouvais très juste, très forte. C'est faire de l'adversité finalement une force plutôt que d'être détruite par elle. Donc, comme j'ai beaucoup travaillé aussi sur la douleur, sur la maladie, etc., j'ai souvent rencontré des personnes douloureuses ou des personnes très malades qui disait que leur, leur, leur, leur, leur, leur confrontation à, au pire était aussi pour eux une manière de se découvrir, de, de faire une force finalement là où il y avait plutôt une fragilité. C'est comme ça que cette phrase, moi, m'a toujours accompagné, même dans des moments où moi-même je me sentais en difficulté. Je me disais que j'apprenais de, de, de ce désarroi, de cette mise en danger de soi, de dans ces moments où on a l'impression que le monde nous échappe complètement, j'avais l'impression qu'on pouvait encore, il y avait encore quand même à gagner éventuellement. Mais il faut tenir, c'est ça l'important évidemment. Quand voilà, je disais tout à l'heure, le monde est, est toujours devant soi, c'est important de ne pas, c'est ça que nous dit Nietzsche d'une certaine manière, c'est qu'on est pris dans l'adversité, on est dans les taux, mais en même temps, ça, ça peut nous rendre plus forts. Il ne faut pas être dans la lamentation ou dans le sentiment que tout est perdu, etc. Jamais. Et c'est ça que j'ai trouvé beaucoup chez les jeunes qui sont dans les conduites à risque, qui sont dans une souffrance personnelle. Merci. Merci. Merci. Euh, y a-t-il une dernière question Il y avait une question sur le chat qui m'intéressait, c'est est-ce que les jeux vidéo favorisent-ils l'individualisme euh, Il y avait un, aussi une précision entre parenthèses que je n'ai pas retenue. Donc voilà, ça m'intéressait. Même en réseau. Il y a écrit « Pensez-vous le que les jeux vidéo, même en réseau, favorisent-ils ouais. l'individualisme voilà. ?» Voilà, ça a est intéressant pour moi, donc si vous avez le temps de répondre, c'est très sympathique. Merci beaucoup. David, vous voulez en parler oh, Non, non, là, Julien, c'est plutôt pour vous. Non, mais bon, c'est vous le sociologue, hein. moi, je <rire> ben, Oui, nous, on a affaire plutôt à cette sociabilité un peu… Euh... Dire, un peu en simula, on est seul ensemble, Voilà, c'est la, la formule de Thierry Turcoll. on est seul ensemble dans ces jeux vidéo, dans ces chats, dans ces, dans ces réseaux sociaux, etc. Donc à la fois ils sont le meilleur et le pire d'une certaine manière. Donc ils sont en lien profondément, de mon point de vue, avec l'hyper-individualisation de nos sociétés contemporaines. Mais vous êtes quand même mieux placé que moi pour, pour y répondre. Moi j'ai rarement travaillé sur les jeux vidéo. <coughs> Non, bon, on ne peut donner qu'une réponse complexe, je suis désolé, hein, mais on ne peut pas répondre par oui, par non, euh, ça ne serait pas sérieux. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, hein, c'est aujourd'hui un sujet très, très, très étudié, donc euh, bon, beaucoup de travaux qui ont montré les liens de, de sociabilité qui se font à travers les, les jeux vidéo. Donc c'est de toute évidence euh, euh, aussi un lieu de sociabilité même si elle est virtuelle, mais elle n'est pas que virtuelle. Mais bon, au-delà de ça, on vit dans des sociétés, bon, moi je retiens bon, ce que dit David, bien sûr, ce que disent des, des sociologues comme Ehrenberg aussi, qui montrent la complexité. On est dans des sociétés individuelles, c'est un oxymore, mais ça veut dire qu'il y a les deux et, et qu'on est dans une forme de socialisation, me semble-t-il, hein, qui produit effectivement un certain repli, mais qui n'est jamais un repli Total, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Et l'intérêt, c'est de voir comment, à travers les jeux vidéo et d'autres supports, eh bien, il y a des liens de socialité qui se créent. Euh, Au-delà même de la socialisation, il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une contagion, au bon sens du terme. C'est en fait c'est un vieux mot bien avant le Covid hein, qui était utilisé par Platon lui-même pour dire hein, ça remonte. Euh, en parlant justement de l'expérience esthétique, de l'expérience des, des, des poèmes ou des, des, des œuvres d'art hein, qui nous font vibrer et qui nous font euh, transmettre un enthousiasme. C'est aussi un mot de Platon. Euh, comme finalement dans des sociétés plus anciennes, eh bien on a des gens qui se retrouvent, alors sous le bas -ba, bon, c'est un cliché, mais euh, à travers les pratiques de, de récit, qui sont toujours des pratiques rituelles, euh, c'est plus que de la socialisation, c'est de l'anthropologisation, c'est de euh, la construction d'anthropos, c'est-à-dire d'humanité, en fait. Et, et Les jeux vidéo peuvent y participer, mais on ne peut pas se défendre d'une certaine ambivalence, c'est-à-dire que c'est toujours pour le meilleur et pour le pire, et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, le risque là encore, le danger est présent, il peut y avoir un glissement du côté obscur, c'est possible. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, David Le Breton. Merci beaucoup, Julien Cueil. Sachez que vous pouvez retrouver les ouvrages de nos deux auteurs sur le site des éditions RS, mais également chez votre libraire. Merci, David. Merci, Julien. Merci, merci Anne. Merci à toutes et à tous. Merci à Julien aussi. C'était un plaisir d'échanger ensemble. Merci beaucoup, David. Et merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. À tous. Au revoir. Bonne soirée.